Alors bonjour à tous, euh, je vais déballer avec vous euh, le colis que j'ai reçu de Zor avec euh, mon tirage photo Donc euh, voilà On oh va bah. commencer Ah, suis oh. un peu inquiétant quand même parce que ici c'est plus ou moins bosselé Là c'est pas terrible Voilà donc alors là, j'ai pris le système de fixation 3M vous pouvez voir là et voilà, ça a l'air plutôt pas mal 过来